par Olivier Dumas, la question porte sur le budget, plus précisément du SPVM, il se dit comme suit. My question, in 2020, the city surveyed Montrealers about their budget priorities. 70%, 73% of respondents said that they wanted to see the SPVM budget reduced. In 2021, the city removed the question about police funding from the survey and, as you know, increased the SPVM budget, a record amount. This year over a hundred participants in the budget consultation in June called for the question about police funding to be returned to the annual survey and or called for the police budget to be reduced. Rather than complying, your administration canceled the annual budget survey. My question is, can you explain why you refuse to listen to the citizens to the residents you serve regarding police funding, Monsieur? Uh, uh, Monsieur um essentially the uh, just to just to maybe set to straighten out some facts the the actual budget survey budget wasn't canceled because of the police question it's something that comes um sometimes we, we decide to do it sometimes we change orientations as for the police budget itself <coughs> it's important to note i also go around a lot uh, in our boroughs um, and, and and what i hear also is that when want to be safe they also saw that there was an increase in, in gun violence this year and um, really wanted us something to do about it. So we responded with the help of the Quebec government and the leadership uh, of our mayor um, in getting some extra funding to increase the police budget, yes. But we also work a lot on prevention. You know, the police works on prevention. A big axe of our uh, plan is prevention. We've increased budgets to our community organizations by over six million. We have a budget for, for youngsters to, to do their own projects of seven million. We also have EMIS. We're putting $50 million dollars into IMIS over the next five years which will be essentially social workers, intervention workers on uh, the territory of all of Montreal to deal with mental health issues and the actual access of the, the notion of prevention. Um, rapidement, the question du budget, the question sur le budget participatif n'a pas été annulée due à la question de la police. And for the budget tel quel, une grande portion du budget, de l'augmentation du budget vient de Québec. Avec le leadership de la mairesse, on been able débloquer des fonds pour justement nous aider à rendre Montréal plus sécuritaire à remettre à niveau les effectifs au niveau de la police. Mais aussi, on travaille beaucoup de la prévention. C'est un gros axe de notre, de notre programme. On augmente de millions de dollars euh, les, les programmes. Et aussi, on a émis qu'on a mis 50 millions pour les prochains 5 ans euh, pour le programme qui va permettre des intervenants sociaux, à travers toute l'Île-de-Montréal, de Montréal, travailler les aspects de, des appels qui, euh, surtout au niveau de la santé mentale, et des gens qui sont un petit peu désorganisés. Très bien, Alors, on merci. On est créé du programme et euh, merci pour la question. Bien, alors euh, on va faire une pause. On était à la question, on est rendu à la question numéro 5. On va prendre une pause pour les questions écrites pour retourner à notre programmation habituelle. Avec les questions présentielles, nous avons deux intervenants en commençant avec euh, Robert Edgar. Bonjour, monsieur Edgar, et bienvenue. Bonjour, euh, madame la présidente, euh, la mairesse et tous les conseillers um i would just like to say that uh, i had absolutely nothing to do with that uh, interesting little protest um i was completely unaware of it uh, but i certainly uh liked what i saw i also liked how the spvm police officers respected the rights of the protesters uh, to a large degree um, so that was good to see um, my question is for mr aref salem It's concerning uh, the upcoming total eclipse of the sun on April 8th, 2024. And uh, it's concerning symbolism that's perceivable in total solar eclipses. I've already spoken about how total solar eclipses display a bird-like pattern uh, that, that inspired the Phoenix myth, the uh, Egyptian winged sun symbols, uh, Syrian and Mesopotamian winged sun symbols, including, by the way, the. Uh, Zoroastrian Farahar symbol that has been displayed at uh, some Women's Life Freedom protests. Um, but there's some more symbol that's symbolism that's perceivable uh, in pretty much every total solar eclipse looks very much like the pupil and iris of an eye staring down from the sky. The black circle of the moon surrounded by the filament rays of the sun's corona looks just like the pupil and iris of an eye. Um, Your question? My question is, and I've raised this before, is I think, you know, speaking of, of violence and other issues, um, I think by raising consciousness to God's omniscience, the uh, fact that uh, the creator of the universe has Mr. a very Edgar, high… Mr. Edgar, I'm going to need you to ask your question, please. You started with I think, so you should start with why, what, something that's more specific. Right. Um, My question is What can and will Ensemble Montreal do uh, in terms of helping bring uh, consciousness to the fact that God is aware of what's happening and, and perhaps leading to less violence, uh, not to mention? All right well, <coughs> thank you for your question problem. I'm going to intervene before Mr salem so just so he knows because there's no obligation for councillors or any members of this council me council to answer any question that's not related to municipal matters specifically so I just want to highlight that for the benefit of everyone Mr salem thank you Mr Edgar. Merci, Madame la Présidente. Est la question qui the question that you're asking Mr Edgar it's not like I mean it's not related to any municipal issue. So if you have another question, please go ahead and ask your question so I can answer something that looks like, you know, related to a municipal issue. Thank you. Complimentary question. I think I've already mentioned uh, how cooperation with Montreal's religious communities can potentially lead to decreased violence. You know, the religious communities can in their own way, you know, remind people that God is aware of their actions and that they're ultimately accountable to God. That includes Montreal politicians, by the way. Um, and I do believe it is a municipal uh, issue, you know, that, that uh, r reminding people of, of this, you know, in various ways, uh, even through uh, various municipal how can I put it, uh, maybe not sponsored, but, but uh, assisted events. You know, I, I think it can, you know, uh, basically cover a multitude of sins, as it were. Well noted, so relating to municipal organizations working with the city, feel free to answer or not. Yes, Madam not basically, um, Well I answered this question before and we are open to any discussion for with any religious or non-religious organization so we can find solutions and Mr. Edgar if you have any proposal so feel free to present it and probably we can work with the administration to find ways to put them in place if you have some good ideas uh, we're open to discuss any uh, any uh, any any subject like you know any idea any good idea that it helps to drop the violence in the city of Montreal Merci pour votre question, M. Edgar. Have a good day. La prochaine question nous est présentée par Richard Faneuf. Bonjour, M. Faneuf, et bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Euh, bah, euh, ma question s'adresse euh, à vous, la tous les membres du conseil. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour tenter à défendre le logement social. Les élus de l'arrondissement ont honoré Phyllis Lambert et Lucia Kowalik pour avoir retiré 135 édifices dans Milton Park du marché spéculatif, faisant adopter une loi de billes privé pour le faire. Toutefois, le service d'évaluation ont augmenté les immeubles de 40 Sachant que la loi 37, adoptée par l'Assemblée nationale en juin dernier, interdise toute organisation ayant reçu des subventions de vendre leur édifice. Mais en toute connaissance de cause, le service d'évaluation augmente l'évaluation de logements de nos immeubles par 40 Et je suis gestionnaire d'une maison de charme. Le règlement qui a été adopté par plusieurs arrondissements interdit la conversion des maisons de charme pour protéger le parc immobilier des maisons de charme existantes. Ainsi, aussi l'article 13.25 du règlement d'urbanisation du Plateau Mont-Royal stipule spécifiquement que les maisons de chambre ne peuvent pas être vendues qu'à un organisme euh, de logement social. Le service d'évaluation, en toute connaissance de cause, augmente les évaluations municipales de 40 Nos taxes augmentent de plus de, de plus que 5 pendant nombreuses années. Et votre question, M. Faneuf? Êtes-vous prête à reconnaître que c'est un peu incohérent? On ne peut pas vendre, mais les, le parc immobilier est évalué plus cher. Très bien, merci. Monsieur Benoît Doré va commencer avec la première, le premier élément de réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup d'avoir de vous être déplacé ce matin. On s'est croisés quand, quand vous êtes arrivé. Donc, en l'absence de Mme Olivier, qui est la présidente et qui est responsable de, de l'évaluation foncière, je suis quand même au courant comme responsable de l'habitation. Et je collabore avec Mme Olivier et le service de l'habitation collabore également avec celui de l'évaluation foncière. Euh, il faut comprendre que le service de l'évaluation foncière a un cadre juridique et il y a de la jurisprudence également qui existe et qui font en sorte que tant les procureurs de la Ville que les gens au service de l'évaluation foncière maintiennent que l'évaluation foncière, l'évaluation qui a été faite pour le 1er juillet 2021 et qui sert, dans le fond, à l'imposition du rôle au 1er janvier prochain, tient la route malgré les données, donc les nouvelles données de la Loi 37. Euh, Monsieur Côté, qui est l'évaluateur en chef, d'ailleurs répond en ce moment personnellement euh, à chacun des groupes, des organismes qui lui font euh euh, qui font des représentations à Mme Olivier et au service de l'évaluation foncière pour lui dire que ça ne devrait pas être comme ça. Donc, la réponse, elle, elle vous vient, le cadre juridique actuel, et les procureurs de la Ville maintiennent cette position-là en fonction de la jurisprudence. Je termine, Mme la Présidente, en mentionnant que M. Côté fait également mention dans sa lettre aux différents organismes que nous serons, euh, nous serons alertes à la jurisprudence qui pourrait changer. Et actuellement, on sait qu'il y a des, euh, des organismes qui ont décidé d'aller au tribunal administratif du Québec, au TAC, pour l'ancien rôle, hein, le rôle qui a cours actuellement, et il y a un appel qui euh, a été autorisé. Alors, nul doute que euh, ces données-là vont, euh, vont, vont être dans l'espace public. Assurément, il y aura euh, peut-être le gouvernement du Québec qui regardera le cadre juridique également dans lequel les villes euh, doivent agir, pas juste la ville de Montréal. Alors, solution à court terme. Nous n'en avons pas. Nous travaillons avec le cadre juridique actuel, mais la Ville est tout à fait empathique à la cause des OBNL en habitation qui considèrent qu'on devrait avoir une lecture différente. Mme voilà avez... la Présidente. Merci. Monsieur, Monsieur Fanof question complémentaire? Oui, Madame. D'abord, je vous informe, je suis la personne qui vous poursuit. Et deuxièmement, euh, je vous annonce, en allant à, toutes les, à des groupes... Euh, Canadienne. Montréal est le seul problème où il y a euh, un litige avec la taxe foncière. Toutes les autres villes, ont pu régler ça ailleurs au Canada. Euh, la Ville de Toronto a déjà envoyé des restons équivalents à 50 de la taxe foncière. Euh, ça ne me dérange pas de recevoir un, un, une facture de, tec, de, de taxe de 40 000 si j'ai une reston de 20 000 Il n'y a rien qui vous empêche de faire des chèques. La loi ne vous empêche pas de faire des chèques. Et minimalement, ce que je vous invite à considérer de faire, c'est d'au moins envoyer un chèque à tous les 1800 OBNL du montant de la hausse de taxes cette année. Vous pouvez faire ça. C'est dans vos moyens. Vous devez agir pour le logement social. Très bien, merci. Réponse complémentaire de M. Doré. Merci beaucoup, M. Fanoff. Donc, je peux avoir un visage sur le courriel que j'ai reçu avant-hier. Et ça m'a fait plaisir de lire cette décision-là du juge. Et euh, j'ai vu d'ailleurs que l'avocat au dossier, c'est Manuel Johnson. Je le connais bien. Il habitait Saint-Henri à quelques rues de, de moi il y a quelques années. Euh, donc, euh, écoutez, euh, le cadre juridique au Québec n'est pas celui, n'est pas le cadre juridique des autres provinces. Pour ce qui est d'un chèque que nous pourrions envoyer, notre administration actuellement est à établir beaucoup de programmes, à réviser certains programmes, à travailler avec le gouvernement du Québec pour faire en sorte que nous soyons capables d'augmenter la cadence à Montréal, de protection hein, de ce qui est abordable, protection des OBNL également, donc entre autres dans les différentes amphithéoses, euh, on se donne beaucoup de moyens également pour aller de l'avant et on, on, on se donne aussi toute la créativité possible pour arriver à des euh, solutions intéressantes. Encore euh, hier, euh, au, au comité exécutif, on a pu aller de l'avant avec euh, la, la protection de 88 logements qui auraient été perdus et qui vont finalement être propriété maintenant de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Alors, vraiment, on fait tout en notre possible, M. Faneuf, et on va suivre la jurisprudence, et on va être également proactif avec le gouvernement du Québec. Vous avez notre assurance. Très Merci bien. beaucoup de prendre ça en main et de le prendre avec cœur. Je le vois, puis je le lis également, je le perçois à travers vos courriels. Merci beaucoup, M. Faneuf. Au revoir. Merci, M. Faneuf. Et